Dans la série consacrée aux casseroles en cuivre, même si ça n'en a pas l'air, on va préparer du lemon curd pour que vous saviez exactement à quoi ça sert d'avoir des casseroles aussi épaisses. C'est parti Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Très heureux de vous retrouver pour une recette de temps en temps, mais une recette qui va vous expliquer ceci. Simplement, Ceci. Donc évidemment, on doit faire une recette pour vous préparer, car vous savez, on parle énormément des casseroles en aluminium, des casseroles en, euh, comment, anti antiadhésives, des casseroles en inox. Et effectivement, il existe des casseroles en cuivre. Et oui, en cuivre, fabrication belge. Et j'avais envie un peu de mettre à l'honneur pour expliquer un peu c'est quoi les produits belges et à quoi ça sert le cuivre. Dans plein de recettes aux États-Unis, en Angleterre, vous voyez, et cette recette-ci est d'ailleurs issue d'une chaîne YouTube qui s'appelle Preppy Kitchen, impressionnante. Plus de 2 à 3 millions d'abonnés, je sais plus combien. Mais en fait, ils utilisent des casseroles en cuivre. Et en fait, il faut savoir que les casseroles en cuivre se sont modernisées. On a maintenant ce qu'on appelle un alliage qui s'appelle Cooper Core. Et dans ma série de casseroles, ma série de vidéos pardon, consacrées au cuivre, j'avais envie d'expliquer cette fonction-ci qui va sur l'induction. Inox, ferritique, cuivre, là, et donc de l'inox à l'intérieur. C'est plus étamé, on parle plus d'étain à l'intérieur des casseroles. Maintenant, c'est de l'inox. Mais donc, c'est quoi l'utilité On va le voir tout de suite en vidéo, car on va préparer ensemble. Et puisque j'ai une blessure, je mets un gant. Du lemon curd. Go Donc, avant de préparer ce lemon curd, parce qu'en fait, le lemon curd demande de la cuisson. En fait, demande de la cuisson dans une poêle avec un bord où il y a la même épaisseur de base en haut, où la chaleur est homogène partout. Là, pour l'information, on va cuisiner dans une falque. Voilà, falque, F-A-L-K, fabriquée à Leuven, en Belgique. Extraordinaire, près de Leuven en tout cas, entre Leuven et Anvers. Donc, comment on prépare cette recette C'est assez simple. On met d'abord... 150 g de sucre dans un robot, c'est facultatif. On n'est pas obligé de le faire, mais en fait, ça, donne un peu, ça extrait un peu l'huile, des zestes, etc. Ça donne un goût extraordinaire. Ok, on est sur 200 g de sucre, pardon. On prend le zeste de deux citrons. Voilà. notre Magimix et on va mixer le sucre et les citrons Donc, quand on a ce, ce nectar de sucre citronné, voilà, vous l'avez vu, on l'a fait dans le Cook Expert, on va obtenir du jus de citron, on va casser les œufs et on va pouvoir enfin tester cela. C'est parti Sure. Voilà pour rigoler ici. Hein. le reste de la recette, le sucre qui a été mixé avec le citron, on le met dans les jaunes d'œufs. Ça c'est incroyable. Un œuf comme ça, un jaune d'œuf, rien que le fait de le battre. Quand on atteint ceci, on va le passer. Et c'est là, en fait, que c'est important. Car c'est tout l'art, en fait, des casseroles en cuivre, et surtout des casseroles ici en cuivre qui vont sur l'induction, parce qu'évidemment, le problème, de, comme je le disais en début de vidéo, le, le problème des casseroles en cuivre, c'est que fatalement, elles vont principalement sur le gaz ou l'électricité. Alors tout d'abord, les gens avaient très très peu de casseroles en cuivre, c'est difficile d'entretien. Ça, c'est de la vaste blague, ça, ça, ça, ça s'entretient. En tout cas, celle-ci, exactement comme ça s'entretient, comme, comme on, on entretient l'inox, ça n'a strictement rien à voir. Donc ça, c'est tout aussi facile. La seule différence, c'est que le cuivre est le meilleur, juste après l'argent, conducteur de chaleur. Donc vous avez une chaleur extraordinaire tout au long de la casserole, de bas jusqu'en haut. Vous avez la même température partout. Et c'est ça en fait l'avantage. Si vous avez des fois des recettes qui ne prennent mal, souvent c'est parce qu'on n'a pas le bon matériel. Ça peut fonctionner pour les poches à douille, pour les casseroles, pour les poêles, etc., pour les crêpières, Ça fonctionne pour tout. Avoir du bon matériel, c'est toujours intéressant. Ici, on a mis le jus de citron. Et celle là où les casseroles en cuivre vont intervenir. Et quand vous voyez des grands cuisiniers qui ont des casseroles en cuivre sur le gaz, eh ben imaginez que vous savez faire la même chose sur l'induction, Et vous avez vraiment du matériel professionnel, ça commence déjà à chauffer. Et on a effectivement la casserole qui chauffe jusqu'au-dessus. On va devoir obtenir en fait une consistance un peu plus épaisse. Donc on doit d'abord faire bouillir. Voilà, on a la casserole qui chauffe partout. Ça c'est pour vous montrer aussi que si vous voulez investir dans des bonnes casseroles, mais que vous n'avez pas du gaz, c'est pas grave. Alors, vous n'avez pas du gaz parce que vous n'avez pas du gaz à la maison, parce qu'il n'y a pas le gaz qui passe dans la rue, parce que vous n'avez pas envie d'avoir le gaz, vous avez peur d'avoir le gaz. Vous trouvez que c'est difficile à nettoyer. Peu importe la raison. Maintenant, on sait faire les deux. La casserole est toujours chaude. On l'enlève du feu et là. On incorpore le beurre qui va rendre fatalement encore plus beau la préparation et en fait, c'est ça, tout l'art du cuivre dans une casserole fait que la chaleur va rester homogène et le beurre va fondre naturellement. Et on fait ça tranquillement. Voilà, vous avez quelques idées de recettes de préparation, c'est absolument délicieux ce genre de préparation, c'est merveilleux. Et effectivement, c'est réalisé grâce à des instruments qui le permettent, donc dans ce cas-ci, le fameux cuivre trimétal Co. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Très heureux d'avoir pu vous en parler lors de la série consacrée au cuivre. Ce sont des produits belges, donc on en parle, on met ça en avant. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, partagez cette vidéo, mettez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao